Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bienvenue dans ce, de, de ce live vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une prédiction que Nostradamus a fait en 1555, qui justement parlait du coronavirus. Vous allez voir, c'est tout à fait édifiant. Nous allons parler aussi du confinement, ce que ça engendre réellement le confinement, euh, dans une situation telle que la nôtre, euh, et je, je, je ferai intervenir une personne euh, Bruno de Lyon, qui nous parlera de, donc d'un problème qu'il a, qu a rencontré face au confinement. Voilà, tout d'abord, le coronavirus, eh bien, il y a bel et bien une, Nostradamus qui avait prédit ça. Et vous allez voir que c'est quand même troublant, de ce que je viens de vous dire. Vous allez voir tout de suite. Nostradamus a écrit en 1555 ceci. Il y aura une année jumelle. Donc l'année jumelle, c'est vraiment, c'est quand même 2020. Donc, voilà. D'où surgira une reine, Corona, qui viendra de l'Orient à Chine et qui étendra une plaie, le virus, dans les ténèbres de la nuit. Alors dans les ténèbres de la nuit, ça veut pas dire que c'est spécialement la nuit, ça veut dire que c'est plutôt d'une manière fantôme, invisible. C'est vrai qu'on le voit pas le virus, on sait pas, on sait pas où il est quand il nous atteint. Un pays aux sept collines, donc là en l'occurrence l'Italie et transformera en poussière, donc la mort, le crépuscule des hommes, pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale. Encore une fois, je vous demande de prendre ça au second degré, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire « fin du monde, la fin du monde est arrivée, la fin des temps ». Non, non, non, non. On n'est pas à l'époque de Tintin, dans l'île mystérieuse, ou quoi que ce soit, voilà. J'appelle Bruno de Lyon. Je te donne la parole à toi Bruno. Oui voilà, ok, merci de m'avoir donné la parole. Oui donc c'est un, pas une histoire qui me concerne personnellement. D'accord. Mais qui concerne une personne proche de ma famille. Et je venais dénoncer un peu la, la politique de chez Orange, puisque normalement nous sommes en période de confinement, d'accord Nous devons oui. éviter les déplacements, euh, si nécessaire. Euh, voilà ce qu'il en est. Euh, J'ai donc une personne proche de ma famille qui travaille sur une plateforme téléphonique de chez Orange. Okay, le, but de cette, le but de cette personne, son métier habituel, et elle, se, elle travaille au service recouvrement, c'est-à-dire que son boulot, c'est tout simplement d'appeler les personnes qui ne payent pas les factures, ouais. de leur demander une facture téléphone, évidemment, fixe oh. ou portable, d'appeler, oui, de les appeler et de leur dire « ben voilà, vous nous devez la somme de temps ». Est-ce que vous pouvez nous régler euh, tout de suite par carte bancaire ouais. Sinon, euh, dans un laps de temps, on euh, va vous mettre au contentieux. Et puis, ça finira par une coupure téléphonique. Ou si vous ne pouvez pas régler au jour d'aujourd'hui, ouais. on va vous couper le téléphone. On va mettre au contentieux. C'est hein, son travail. Ouais, ouais. Donc, on a, demandé, on a demandé quand même à ces personnes, au jour d'aujourd'hui, d'aller travailler et d'effectuer ce travail. Alors, pour moi, personnellement, je trouve ça honteux. Puisque mmh. les gens sont confinés chez eux, et je pense qu'il est plus judicieux de laisser les gens avec leur téléphone <rire> actif, ouais. et non pas de les couper en ce moment, hein. se couper du li des liens familiaux, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Bah, surtout moment. pour les gens qui sont isolés, euh, les pauvres, hein, bien sûr, évidemment. Voilà, exactement, et oui. puis je dirais que si on arrive pratiquement à personne isolée, personne en danger, hein, et tout simplement. Hein. Oui, parce qu'en plus, s'il ouais. arrives quoi que ce soit, tu ne peux pas téléphoner, donc c'est stupide. Hein. Voilà, tu ne peux pas appeler ta famille, on coupe le téléphone, donc je trouve ça complètement... Cupides, idiots, hein, pour ah. pas dire les choses, ouais, ouais. et puis une, deuxi une deuxième pratique aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là travaillent euh, dans une ambiance, euh, dans un milieu confiné, et que euh, Orange n'est pas capable de leur fournir le minimum strict nécessaire pour se protéger, puisque c'est une plateforme téléphonique, donc ils n'ont pas de gel hydroalcoolique, ils n'ont pas de masque, évidemment, et en plus, euh, leur chef de service leur a demandé tout simplement de venir avec leurs propres moyens pour nettoyer leur poste. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bah, venez avec vos lingettes, venez avec ce que vous avez, vous désinfectez votre poste de travail, ce oui. qui me paraît complètement inadmissible. Un employeur doit être capable, normalement, le code du travail dit que l'employeur doit protéger son employé. À mon avis, c'est pas du tout le cas. Hein. Euh, voilà. Sachant qu'en plus, avec ça, les je... Personnes, je... ces personnes travaillent dans un milieu confiné, Sachant qu'en plus, ces personnes, comme c'est un lieu qui est quand même très, très protégé, ils ont, quand ils se déplacent d'une pièce à l'autre, ou certaines pièces, ils sont obligés de taper un code pour, si tu veux, accéder à une ouverture de porte. Oui. Donc, tu imagines que les empreintes, à l'heure actuelle, quand ils font le code et puis qu'ils ouvrent les l'épreuve et que ces personnes-là n'ont pas de gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains, eh ben, euh, la propagation ah. du virus, là, on est en plein dans un truc... Euh, C'est ah oui, phénoménal. C'est phénoménal. C'est pas du tout le voilà. lui, Donc, Je voulais dénoncer ça. Je voulais dénoncer ça. Savoir que leur métier, je pense pas qu'à l'heure actuelle, ce soit indispensable d'aller couper le téléphone aux gens. Bah, C'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Je pense qu'une caissière... Au jour d'aujourd'hui, là, je pense que c'est indispensable pour moi, les gens puissent aller faire les courses, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à les, les remercier parce que c'est elles quand même qui sont, enfin, caissiers, caissiers, hein, parce que c'est elles qui sont quand elles même, sont même qui aussi. Exposées, oui. Oui. Sont oui, elles sont indispensables. Et puis même remercier, j'en profite aussi, je pense qu'il faut saluer aussi tous nos amis euh, transporteurs et, et transporteuses, si ça se dit, routiers, ouais. hein, qui en ce moment, pareil, sont sur les routes, et c'est quand même eux qui nous amènent à bouffer. Il hein, faut pas oublier. Bah, Donc, bien, eux, aussi, tout à fait. eux aussi, il faut pas les oublier. Ils sont quand même en première ligne aussi. C'est des gens qui auraient, je pense, qui ont des enfants, qui ont des familles, qui aussi pourraient exercer un, un droit de retrait, si on veut bien, entre guillemets, en disant, bah moi, je vais pas les contaminer, ma famille non plus, et je vais me protéger aussi. Enfin, C'est normal. a quand même, des gens, en ce moment, je pense qu'on peut aussi leur tirer leur chapeau. Évidemment, tirer, bon, évidemment, hein, tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Je pense que là, c'est des rois en ce moment. Il faut les féliciter. Ah bah carrément. carrément. Euh, voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire, c'est que quand on dit euh, voilà, Et, alors autre ouais. chose. que J'ai compris. Hein. Ouais. Euh, J'ai vu que bon, il faut utiliser un laisser passer personnel quand tu vas faire tes courses, tout ça. Mais apparemment, quand tu vas travailler, c'est l'employeur qui doit te fournir euh, ce fameux laisser passer avec un, un tambour Absolument. un petit peu officiel. Absolument. Et là, euh, je voulais dire aussi que ces gens, les, les personnes qui travaillent là sur ces plateformes de chez Orange, à l'heure actuelle, l'employeur ne leur a pas fourni de laisser passer. Donc, c'est des gens, si ça se trouve, qui n'iront même pas, de, qui, de, de toute manière, au bout de la rue, quand ils vont sortir, qui vont être interpellés par euh, les services de la gendarmerie, de la police, ils vont leur dire Mais attendez, euh, votre papier euh, officiel un petit peu de votre employeur, il est où vous vous dites que vous allez travailler, mais on n'a pas de papier en contrepartie, donc vous ah c'est du grand n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Non. Et voilà. C'est en fait, ce que je voulais dénoncer. Je trouve que ça, c'est un peu patron voyou, en fait, c'est obliger les gens, et surtout obliger les gens à venir travailler pour pas grand chose, pour simplement euh... enfin, supprimer le... de, de... les lignes téléphoniques des personnes. Ça de... c'est inadmissible. Ben, oui, enfin c'est mal pensé, c'est du grand n'importe quoi. Il pense d'abord au pognon, euh, avant même de... Ah, c'est là, alors... Ouais, c c c en plus, c'est contraire... C'est pas... contraire à ce que dit, a dit Macron hier, en plus. Parce que, au contraire, dans ces moments-là, il devrait y avoir une solidarité. Puisque, déjà, Macron, il permet déjà de retarder les échéances euh, des obligations pécuniaires de chaque entreprise. Oui, voilà. Il débloque ça de l'argent. Le... Donc, tout ça... Il ne pas que le groupe en soit en... le... bord de la faillite. Hein. Absolument. Et derrière tout ça, il y a des... En plus, des sociétés comme Orange, des sociétés c'est les grosses sociétés qui brassent des millions d'euros, ils ne sont pas en faillite, comme tu dis, et je pense ouais. qu'ils auraient quand même pu, en sachant que eux peuvent avoir des, des, euh, des prêts qui, qui, de plusieurs millions d'euros, hein, c'est ce qu'a dit Macron à la télé, c'est pas moi qui le dis, ils auraient quand même voilà. pu avoir, faire preuve d'indulgence en disant « bon, pour les factures, on va peut-être attendre, euh, exceptionnellement, on est en crise euh, sanitaire, etc. Euh, » Voilà, Et là, ils ne le font pas. Et là, je suis d'accord avec ça, et je te remercie de le témoigner. Je pense que c'est inadmissible. C'est inadmissible que ces choses-là voilà. puissent exister euh, voilà. en période de confinement et de, de crise sanitaire. Alors, alors, ah. ça, alors ça, ce qu'il faut savoir, bon, là, je parle, bon, on parle de Lyon, tout ça, mais c'est à travers toute la France. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a des gens, chez Orange, il y, a, il y a plusieurs plateformes à travers toute la France. Et donc ce phénomène-là ouais. doit être, se répéter. Bon, alors les gens, évidemment, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils y vont, ils ont peur, hein, on a peur de eh peur, oui, on emploie, tout ça. Donc euh, voilà, il faut arrêter tout ça. Moi, je pense qu'il faut le dénoncer. Euh, des patrons, enfin que ça soit chez Orange ou ailleurs, je pense qu'il y aura toujours des patrons voyous, moi j'appelle ça des patrons voyous, mmh. qui vont imposer aux gens de venir travailler pour faire marcher leur boîte, et ça c'est quand même en ce moment, je pense que, voilà, on, on nous demande, on nous martèle de rester chez nous quand c'est nécessaire, et surtout quand le travail qu'on effectue n'est pas indispensable, je ne pense pas que couper les factures de téléphone chez les gens, ça soit indispensable au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est pas faux. je n'ai pas d'autre chose à dire. Le but, c'est que ça soit relayé ouais. et puis que, euh, voilà, que des personnes interviennent, compétentes, interviennent pour faire arrêter ce, ce truc qui me paraît totalement scandaleux. Mais et, oh, et, on a pu voir aussi, euh, là, dernièrement, et notamment euh, dans des régions Grand Est, etc., qu'en France, ils ont pris ça à la légère, ce, cette histoire de coronavirus. Il y en a même qui ne croient pas à ça, il y a toute une histoire autour de ça. Et euh, j'ai pu voir, moi, euh, 48 heures en arrière, voire 72 heures en arrière, des gens qui se ruaient les uns sur les autres, à essayer de vider les rayons des supermarchés. Enfin, il y a une espèce de, de je sais pas comment dire ça, de folie. Hein. C'est une psychose carrément. Les gens vont vider tous les rayons. Il y en a qui vont, euh, j'ai vu encore une vidéo, où, où les, même jusqu'au papier toilette, les gens ne, ne peuvent oui, plus... non mais c'est un truc de fou, quoi, les gens, ça y est, on est en est guerre. C'est un petit il... peu comme les gens que moi j'ai vu aussi, en train de prendre le train, là, notamment les Parisiens, oh, désolé à pouvoir un truc de à les Parisiens, mais pour partir à la campagne, alors je pense qu'ils n'ont pas compris non plus, hein. je pense que les Parisiens, ils se disent, bah, on va aller à la campagne, c'est mieux, je pense qu'ils vont... se ils disent, tiens, on va pouvoir aller au bord de la plage, on est en vacances, on va faire ce qu'on veut. Ça, euh, c'est une non, grosse non, faut connerie. Il faut leur dire qu'à la campagne, euh, on a des restrictions aussi, que les magasins, bah, c'est comme chez vous, à Paris, on fait la queue. Hein, on ne rentre pas tout le monde dans même magasin, on fait la queue les uns derrière les autres. Et puis, euh, bonder, bonder, euh, pareil, euh, <rire> être bondé dans les, <rire> dans les trains comme ça, eh ben, je leur dirais simplement des gens qui vont aller transmettre le virus. Bah bah ça, oui. ça, c'est le problème des gens, hein, les problèmes des gens pour vous ça, ça n'existe pas. Hein. C'est un peu le problème, c'est des accidents de la route. C'est pas moi ou ça ne m'arrive jamais. Ouais, voilà. Ouais, ouais. On, on en est toujours dans cette mentalité-là. Donc, je dirais simplement aux gens qui, en ce moment, ils sont en train de propager le virus, ils vont aller voir leur famille, ils vont voir leurs parents, voir et qui vont en fait leur amener le virus. Voilà, sans le savoir. C'est ce qu'il faut se dire. En enfin, fait, bon, c'est leur problème. Mais même eux, des jours départ, je dirais quand ils vont arriver à destination, au bout d'une semaine, eh bien, j'espère qu'ils iront brûler un cierge, ne pas être malade, parce que je suis sûr que dans la totalité des gens qui ont pris le train-là, il y aura des personnes qui seront contaminées, ça c'est sûr et certain. Ça, voilà. c'est bon, pas faux. Tout genre... De toute façon, euh, l'indiscipline euh, a, tout, a toujours des conséquences dans ce genre de, de situation. Alors, ce qui, et euh... je pense qu'il faudra peut-être, euh, ce qu'il faudrait, je pense maintenant, pour marteler un peu l'esprit le, des gens, bah, c'est de faire des vidéos, euh, je dirais, tu sais, comme un peu sur les paquets de cigarettes, bon. On peut entre euh, fumée, euh, c'est pas bon, on te un gars qui a moitié euh, <rire> détruit... Tu mets un poumon euh, voilà, qui est tout à fait noir, qui, qui est plein de voilà. pluie, bon, ça n'empêche pas les te gens d'acheter... Que... Non mais ça n'empêche pas oui, les gens oui, d'acheter oui, le oui, des fumées, ouais, hein. bon, sais, Tu sais pourquoi ça n'empêche pas les gens Parce que c'est qu une image. C'est une image. Le but du truc, il faudrait tout simplement euh, faire une vidéo, malheureusement, des gens qui ont pu s'en sortir, et puis de montrer un petit peu ce qui se passe dans les... Des témoignages. Et puis là, ça peut être à avoir des témoignages et puis ça martère un peu les gens tout simplement, ah oui. bah, pour les marteler un peu dans leur tête, leur dire que c'est pas, <coughs> pas euh, voilà, c'est être égoïste, en fait, à l'heure actuelle, bah, c'est arrêter d'être égoïste, faut penser un peu aux gens autour de nous, hein, et puis être un petit peu réfléchi dans ses actions qu'on fait à l'heure actuelle, voilà. Exactement, voilà, alors, bah, et... c'est ouais, bah, très bien, c'est très bien, le, le message, je pense qu'il est passé, je pense qu'il va être relayé. Euh... Alors, autre chose que je voulais ouais. dire, autre chose, hein. Parce qu'on va peut-être me dire, oh ouais, mais si on coupe le téléphone, bon, déjà, si c'est un téléphone 6, personne ne pourra plus appeler. Si c'est un téléphone portable, on va me dire, oh ouais, mais sur un téléphone portable, même si on coupe le téléphone, tu vas pouvoir joindre le 15, le machin, pour savoir déjà que c'est saturé, d'une hein, part. Et puis, euh, je pense qu'il peut est peut-être aussi intéressant d'avoir un téléphone portable qui ne soit pas coupé, comme je le disais tout à l'heure, si on a les grands-parents qui habitent à 15 ou 50 km, qui sont en grande difficulté respiratoire ou qui ont besoin d'appeler, euh, ne serait-ce que bah, déjà sa famille, prévenir sa famille qu'il y a un problème, c'est pas en faisant le 15 hein. ils auront besoin d'un numéro de téléphone pour appeler le, le numéro de téléphone habituel qu'ils appellent les, leur famille pour pouvoir les joindre. Donc, ouais, bon, ça c'est euh, dans ça, le cas urgent on vais le signaler aussi, hein, mmh. parce qu'on va me dire, oh, mais, euh, même si on coupe le téléphone il y a le 15, bon le 15 déjà c'est hyper saturé d'une part mais surtout il voir prévenir les gens, et puis en cas de confinement je pense qu'il y a des gens, il faut penser aussi des gens qui sont un petit peu euh, je dirais euh, un peu poste ce qui va être normal, ils vont se retrouver confinés wow. pendant quand même plusieurs semaines, et bien qu'ils puissent se joindre quand même, je sais pas, un copain, un ami ou de la famille pour discuter un petit peu au téléphone, je pense que c'est primordial pour la santé de la personne. Pour voilà, la santé que, morale la santé, euh, oui. Voilà, parce que comme disait un tout vide, ils vont se retrouver aussi avec des gens qui vont être complètement dépressifs. Il hein, ne faut pas l'oublier, il bon, y a des gens qui sont responsables, il ne faut pas l'oublier tout ça. Les, les, tout les... ça important. Je pense que ceux qui vont bien s'en sortir, c'est ceux qui sont agoraphobes. C'est l'idéal ouais, pour eux. bon, euh, voilà. Mais euh... bon, écoute, euh, <rire> voilà, c'est tout ce que je voulais faire en témoignage. Voilà. Alors, Anne-Sophie qui me mais demande, bon, ça oui. a commencé depuis euh, 5-10 minutes. Donc, Anne-Sophie, euh, on est en présence de Bruno de Lyon qui nous appelait pour nous témoigner d'une. Eh bien, pas d'une arnaque, mais de, de, de, de, de quelque chose de, de pas logique qui concerne les, voilà. les télécoms fa euh, face au confinement. Et puis voilà. Je voudrais aussi passer un message chez moi en télécom, tout ça, je pense qu'ils ont des syndicats. Donc les syndicats, là, ils ont temps de monter au euh, et puis qu'ils mettent euh, qu mettent les choses au clair, voilà. Je trouve ça totalement inadmissible. Moi, je comprends, évidemment, qu'on maintienne un réseau téléphonique en ordre, et que c'est des personnes qui soient de Dastra, euh, s'il y a une tempête ou n'importe quoi, ou qu'un fil se coupe, internet, euh, là, je comprends que les personnes sont indispensables pour travailler sur un réseau téléphonique, que ce soit même F, ouais. pour l'eau, hein, euh, une canalisation d'eau qui coûte qu'on ait besoin d'alimenter les gens mais euh, des gens qu'on invite à venir dans un milieu confiné qu'on ne leur fournisse pas le, le nécessaire c'est-à-dire déjà les dépôts économiques que l'on leur vous venez avec ce que vous pouvez si vous, dé, vous avez des lingettes machin vous désinfectez ça vous désinfectez non euh, moi je connais non je suis pas juriste je connais un petit peu le code du travail on m'a toujours dit que c'est l'employeur qui est responsable euh, de la santé de, de ces ouvriers, ça ne fait pas l'oublier. – bien, bien sûr, de la sécurité. – De la sécurité, voilà. Et ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas respecté. Pas du tout. Voilà. – Pas toujours, enfin, puis, pas toujours sais, on ne va pas, pas généraliser, de mais pas voilà. toujours. Moi, de, voilà. moi, non, moi non, là où je travaille, c'est euh, visiblement respecté, j'ai mon laissé passer, pas, puisque je suis dans le paramédical, et aussi taxi, donc moi je suis réquisitionnable, je suis en première ligne. – Voilà, toi je pense que c'est un métier, un métier qui est indispensable actuel, c'est-à-dire... Des, des, des gens qui, qui ont besoin d'avoir des soins à l'hôpital, à l'hôpital notamment la tout. dialyse, Donc, que toi, tu peux pas euh, ils sont obligés, hein, la dialyse voilà. ne peut pas être dialysée chez eux on est obligé et de là, les emmener je considère, je considère que toi c'est un métier indispensable après euh, oui. de, que des gens appellent les gens euh, téléphoniquement pour leur dire on va vous couper le téléphone en ce moment parce que vous payez pas là je pense pas que ce soit indispensable et eh oui bien sûr bien sûr. bon en tout cas Bruno merci Alors... pour ton témoignage euh, je vous merci rappelle bien, que... oui, oui, oui bah, c'est moi qui te remercie et puis, euh, passez une bonne journée, sois prudent, et, euh, et à très bientôt. Voilà, et puis surtout, le message restez bien chez vous, ne faites pas les azous, ça peut arriver à n'importe quel âge, hein, euh, faites très très très attention, c'est important, et puis euh, on reste bien chez nous quand on peut, je dis quand on n'a pas de métier indispensable, on n'a rien à faire euh, mmh. dans la rue, euh, Voilà et puis surtout euh, dans des milieux confinés, non, évitez hein, totalement... Hein. Ouais. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. c'est ce qu'il faut exactement. dire. Voilà, ça pas qu autres. Exactement, exactement. C'est le message, et ça peut arriver à n'importe quel âge, puisqu'on a vu qu'il y a des jeunes aussi qui sont tous seuls, il faut faire un message aujourd'hui des jeunes, on peut être très bien en bonne santé et l'avoir aussi. Donc euh, là, on veut avec sa vie, là. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Voilà, bonjour Geneviève, bienvenue. Bonjour Anne-Sophie. Merci Bruno, à très bientôt. À très bientôt bonne tôt, journée, tôt. merci Bruno. Salut. Merci, au revoir. Témoignage quand même assez intéressant de Bruno. Alors, j'ai eu l'occasion, là, dans mon, dans mon métier, de transporter un médecin. Une femme médecin qui était, euh, donc, une jeune retraitée, on va dire. Enfin, pas retraitée, euh, par anticipation, puisque elle a eu un accident, elle était sur une chaise roulante. Et ce médecin, donc, fait partie de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. J'ai transporté cette femme, et cette femme m'a donné euh, quelques conseils face à, au coronavirus. Conseils de médecin, c'est toujours bon à prendre. Mais elle m'a parlé de quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez que je vous ai parlé longtemps de la vitamine C, etc., que c'était la clé, mais pas seulement. Il existe d'autres vitamines, comme la vitamine A, qui aide à élever le système immunitaire, notamment. On trouve ça dans les œufs, également. Et puis, d'autres vitamines, comme la D, etc. Il est bon d'être bien vitaminé pour faire face à une infection potentielle. Mais il y a autre chose que je ne savais pas. Et que j'ai eu le plaisir de connaître et je, et je vais vous dire ce que c'est je vais vous dire ce que c'est ce parce que je pense que déjà dans ces, dans ces périodes là où on est on est potentiellement euh, infectable si je peux me permettre de dire ça comme ça il est bon d'avoir un corps bien vitaminé d'accord bien vitaminé c'est à dire qu'il lui manque de rien toutes les vitamines b1 b12 b6 etc on trouve ça je vous avais dit dans dans le bion 3 euh, défense par exemple hein. Euh, dans le bion 3 adulte aussi, voilà, on fait des cures, on prend ça. On a ça dans, les, dans certains aliments. Pour ceux qui connaissent tout ça, n'hésitez pas à faire le plein de bonnes vitamines. La vitamine C, pour l'asthénie, mais aussi pour d'autres choses, et surtout les problèmes pulmonaires. La vitamine C, Linus Pauling a découvert que la vitamine C associée au, à l'oxygène fabriquait ce qu'on appelle le peroxyde. Alors par injection. La vitamine C par forte dose, hein, injection de forte dose, 30 mg à peu près par minute, et eh bien ça, ça, ça avait même guéri une personne en phase terminale qui avait la grippe porcine, qui était donnée pour mort, et qui ont, on était sur point de débrancher, et du coup, les, les médecins, la famille, en, en tout cas, en, en consensus avec la famille, ils ont dit, nous on connaît une méthode, on aimerait l'essayer, injection de vitamine C pure. Alors Au début, ils étaient sceptiques, l'hôpital, mais ils ont quand même accepté. Et eh ben du coup, la personne est sortie au bout de trois semaines de l'hôpital, guérie. Injection de vitamine C pure dans le corps. Voilà. Il faut savoir que le peroxyde est un, un, un est un agent antitumoral. Le peroxyde est un agent anticancer pour certains cas, mais pas systématiquement. Euh, le peroxyde s'attaque aux cellules malignes, mais ne, en tout cas ne, ne fait rien aux cellules saines. Ce que ne fait pas le, la chimiothérapie, malheureusement. Tout ça, c'était une parenthèse. Alors cette, cette femme médecin m'a dit quelque chose d'absolument éloquent. Aucun virus sur cette Terre, ne peut survivre dans un corps humain qui a un taux d'acidité inférieur à 7. C'est-à-dire, quand je parle d'acidité, je parle de pH. Un corps avec un faible pH rejette et combat très facilement les virus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un corps qui est très acide, c'est un corps qui mange beaucoup de sucre, boit beaucoup de sucre, mange... Vous comprenez ce que je veux dire et je lui ai dit, d'accord, tout ça c'est très intéressant, mais euh, euh, comment on fait pour savoir comment notre corps, s'il est acide ou pas Le pH neutre, c'est 7. Il faut que le corps descende en dessous de 7. Il faut être faible en pH pour que les, les virus... Parce que les virus, euh, eux, ils adorent euh, le climat euh, avec un pH au-dessus de 7. Vous laissez une crème dessert sur la table, vous la laissez au chaud, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va pourrir mais si vous prenez le pH, au moment où vous la mettez sur la table, et au moment où elle est pourrie, vous allez voir que le pH, il a monté. Le taux d'acidité a monté. Et le corps, c'est exactement pareil. Le parasite n'a rien à faire dans, un, dans, un, dans une substance qui n'est pas acide. En tout cas, euh, il a beaucoup de mal à y rester, à y survivre. On ne l'aura pas eu, mais en tout cas, dès que j'aurai l'info, je vous la communiquerai. Est-ce que quelqu'un veut réagir Et je te dis bonjour à tout le monde, on est 14 donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, comme vous pouvez le constater, vous avez vu ce que j'ai mis là, euh, en gros, la Nostradamus, vous avez vu ce qu'il a écrit en 1555, c'est quand même euh, étonnant. Hein j'aimerais dire aussi que euh, pendant les périodes de confinement, euh, j'aimerais, et là j'appelle à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls, qui sont, et malheureusement souffrent de la solitude, et qui peuvent malheureusement pas trop se passer euh, des gens, ou de l'extérieur, ces gens-là, je les invite à, à retourner aux sources, vous savez, à l'époque où on n'avait pas de téléphone, où il n'y avait pas Internet. Vous voyez Sa famille. À l'époque on, on lisait, on lisait des bouquins. Hein à l'époque euh, où on se réunissait en famille comme ça et on partageait un jeu de société. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. Aujourd'hui, c'est l'autre sur son téléphone, hein l'autre il est devant la télé et puis d'autres sur Internet. Alors ceux qui ont Internet, évidemment, profitez d'Internet. Netflix, par exemple, je fais de la pub pour Netflix. Il n'y a pas que ça, il y, y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses à voir sur Internet. Il y a beaucoup de conneries aussi, mais bon, la connerie, ça fait partie des choses. Comme quand on sort dans la rue, des conneries, on en voit. Parce que j'ai vu des gens, c'est absolument pas normal, qui se ruent dans les, dans, dans les, dans les pharmacies, dans les, euh, dans les grandes surfaces, et puis tout. Une folie pour aller vider les rayons. Il y a des gens qui partent avec 6-7 paquets de, de, de, de papier hygiénique, c'est complètement débile, pendant qu'une autre dit bah, « il ne m'en reste plus ». Est-ce que vous pouvez m'en donner un et l'autre se met en colère en disant non en, en disant non ouais, C'est n'importe quoi. Arrêtez d'être perso personnel dans ces moments-là. Il faut être solidaire. Hein, il ne faut pas être individualiste comme ça. Il ne faut pas penser qu'à sa, à sa gueule. Il faut penser aux autres aussi. voilà Il euh, y a des gens peut-être qui sont tout seuls ils peuvent pas trop se dé dé déplacer, etc. Et euh, quand ils vont faire des courses, c'est pour eux un effort considérable. Euh, ils le font pour, pour, bah, par nécessité parce qu'ils ont personne pour aller faire les courses à leur place. Ils y vont en boitant parce qu'ils ont des problèmes de dos, parce qu'ils ont 70 ans. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils trouvent pas, ils trouvent rien, parce que euh, des jeunes ont tout vidé, tout pillé, ou des ou des imbéciles ont, ont voulu remplir des placards, peur de mourir euh, et d'être confinés chez eux pendant un an. Tout ça, c'est stupide. Arrêtez de faire ça. C'est complètement stupide. Profitez de cette période de confinement pour être créatif, Musicien, jouer de la musique composée, auteur, écrivez et les autres, je sais pas, essayez de concevoir quelque chose avec vos mains, quelque chose qui va, que vous allez garder, et lorsque on va sortir de cette merde, vous ressortirez ce que vous avez fabriqué en, en symbole de cette période de confinement. Et puis de rassembler des gens tout autour de ça, et d'échanger, comme je le fais là avec vous, euh, par le biais de ma chaîne, et j'ai de la chance d'avoir une chaîne, le peu d'abonnés que j'ai sur cette chaîne, 3400, c'est pas c'est pas 10, c'est pas 20, c'est 3400, c'est pas rien. Et ben si je pouvais déjà avec eux, avec ces gens-là, avec vous et puis ceux qui ne sont pas abonnés qui arrivent, partager ces moments-là, je me dis que c'est bien, c'est bien au moins les gens qui sont confinés chez eux, ils passent un petit moment, euh, voilà, ils passent le temps. Voilà, c'est surtout ça. J'ai envie de vous envoyer tout mon soutien pour cette période-là. Surtout, soyez très très vigilants avec le coronavirus, que ce soit dans la rue ou avec les autres. Même si vous connaissez quelqu'un de très proche, ne, ne touchez pas, mettez un masque si vous êtes malade, vous mettez un masque quand vous êtes en face de lui. Essayez de, de vous adapter à cette situation qui n'est pas facile, je l'admets, mais il en va de notre sécurité à nous, et de la vôtre, et de celle de vos proches. C'est tout, voilà. Oui, allô Oui, bonjour Patrice. Eh bien bonjour, bah, j'allais mettre fin à la vidéo, mais j'attends ouais. bien. Alors, euh, qui est à l'appareil Je te suivais, là. Oui. À ah, qui est je Qui est à l'appareil C'est Pascal. C'est le bon vieux Pascal, l'habitué Pascal. <rire> Salut, Pascal, tu vas bien ben, Je pense. Alors moi, oui. je vais bien pour l'instant, donc euh, écoute, je touche du poids. Bon, tant mieux. T'es pas le Pascal qui m'avait appelé la dernière fois, des fois Ben si, c'est moi. Eh ben voilà, c'est pour ça que je te demande si tu vas bien. <rire> ben, bien... Ouais, ouais. Bienvenue ouais, ça va. Bienvenue à toi, Pascal. Dis-moi ouais. tout, je t'écoute, allez. Alors moi je voulais réagir déjà par rapport, tu sais, euh, hier j'étais faire mes courses. Oui. Et donc j'étais à Leclerc, à côté de chez moi, c'est à peu près à 2 km de chez moi. Oui. Euh, donc j'y étais en bus, il y avait encore des gens dans le bus hein, quand même. Hein. Oui. Euh, J'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes euh, qui ont des masques, enfin, certaines personnes mettent des masques. Oui. Et euh, n'ont pas de gants. Alors moi je voudrais savoir déjà une chose par rapport aux masques, c'est est-ce que, je me demande si les masques sont vraiment utiles parce qu'on nous dit, d'un côté les médecins nous disent de ne le porter que pour des gens malades, c'est-à-dire pour ne pas transmettre. Oui. Et ensuite on dit qu'on peut très bien, on peut avoir un masque et euh, choper le virus quand même. Quoi. Donc, Alors je vais, allez, je vais répondre à ça. Je vais, de le, à ça. je vais essayer d'être le plus concis et avec les éléments dont je dispose et surtout les, okay. connaiss les connaissances que j'ai et l'expérience, je vais essayer de tenter de t'expliquer. Il existe différents okay. masques, le FFP1 le FFP2, d'accord les masques chirurgicaux, euh, le FFP1 euh, euh, fait partie d'un masque qui s'approche beaucoup du masque chirurgical. Euh, alors, deux types de masques pour, deux types de type, pour, des, pour des types de situations différentes. Un masque, un masque de type euh, chirurgical, lui, et, et il sera euh, nécessaire pour une personne qui est susceptible de contaminer les autres par gouttelette c'est-à-dire que tout ce qui va sortir de sa bouche est de son nez, d'accord mais aussi pour être protégé des gouttelettes des autres. Okay. Sauf que, quand même, sauf que quand même, il ne faut pas oublier que les yeux sont aussi euh, un vecteur de contamination. Donc, dans ces cas-là, il faut aussi des lunettes. Ce n'est pas toujours respecté. Donc ça, c'est une belle connerie de voir des gens avec des masques et pas des yeux. Parce qu'une personne qui éternue devant vous, si ça passe dans les yeux, vous êtes contaminé, hein. masque ou pas, hein. d'accord après il existe des masques de type FFP2, des masques FFP2 qui sont eux orientés et d'une manière plus efficace contre la contamination, que ce soit allé, euh, contamination des autres et de soi-même, pour les autres et pour soi-même. Donc qui est un petit peu plus cher, un peu plus onéreux comme masque, mais qui protège beaucoup plus euh, et qu'on utilise notamment pour les, DMR, hein, les BMR, pardon, les bactéries multirésistantes. Hein, ok, Voilà. Donc pour être protégé et pour protéger les autres, il faut, que le, il faut empêcher le virus de passer par, les, par le nez, par la bouche et par les yeux, d'accord Mais aussi de l'empêcher de venir sur vos vêtements, parce qu'il se met sur vos vêtements. Donc il faudrait aussi porter carrément une blouse ouais. à usage unique. C'est comme les BMR, hein, c'est pareil, hein, c'est comme euh, dispositif mmh. BMR, quoi, de contamination. Donc... C'est pour ça que, comme on n'a pas tout ça et qu'on va pas tous se balader dans la rue avec ce genre de dispositif, il y a lieu et de tout avec euh, beaucoup plus de rigueur de, de faire un, un espace de sécurité de 1 mètre et d'éviter de d'éternuer sur les autres et, et éventuellement de ne pas se toucher. Et il y a un truc aussi que j'aimerais rajouter. Les gens n'y pensent pas trop. Ceux qui allaient dans les salles de sport, ceux qui vont aussi dans des structures médicales, comme les dialyses ou euh, chez le kiné, Prenez soin de ne pas mettre vos affaires, pendouiller vos affaires sur un porte manteau à côté des autres. Parce que là aussi, si euh, les affaires des autres sont contaminées, ils vont contaminer les vôtres. Et vous allez revenir mettre vos affaires, les toucher, et ils vont aller dans vos mains, parce que les mains, vous savez, que c'est un réservoir, un réservoir de microbes euh, énorme. Donc si vous allez vous mettre le doigt dans le nez, vous allez vous contaminer. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, il faut faire attention. Ok, Pascal Pascal euh, Autre chose sur lequel je voulais vraiment euh, apporter mon, euh, comment dire, mon discours. Oui. Tu m'entends, là Je t'entends très bien. Je m'entends euh, en double, ouais. d'ailleurs. Hein. J'entends un retour chez toi. Allô, ah, oh, tu m'entends Je t'entends et j'entends un bon, retour euh, chez toi aussi. Mon discours Attends, Attends excuse-moi. J'ai eu un casque, c'est mon casque de jeu, en fait. D'accord. Oui, alors... Tu m'entends là hein Oui oui, je t'entends très bien. Vas-y, Pascal. Ouais, je voulais, je voulais, te dire par rapport au discours de Macron. Oui. Que, que donc, qui est intervenu hier pour dire donc, annoncer euh, donc, cette période de deux semaines de confinement mmh. avec les mesures de, avec les mesures dans la rue. Oui. La méthode de devoir euh, émettre une attestation pour chaque sortie. Oui. Alors je me pose des questions. Nickel. Tu penses vraiment qu'il y a des gens Regarde la population, je vois encore des gens hein, moi, sortir là dans la rue, hein. je, oui. je les vois de, de, oui, de ma fenêtre, aussi. je les vois. Hein. Moi aussi, hein. moi aussi. Hein. Sans problème. Mmh. Et je vois pas des flics partout. Bon, mais peut-être parce que je suis dans mon quartier, c'est normal. Peut-être qu'ils vont, ils sont pas partout. Ils se déploient en ce moment, d'accord ils, train... ils sont en train de se mettre en place, oui, tout à fait. Mais penses-tu, Patrice, sincèrement, que les gens vont tous faire une attestation, y compris les jeunes de mon quartier, tu les vois faire une attestation non, mais attends, il y a des attestations pour des cas bien spécifiques. Toi, bah tu oui. vas avoir le droit d'aller faire des courses dans ton quartier, mais euh, oui. on est d'accord. Et selon des conditions sanitaires que euh, tu dois respecter, voilà. Mais en, en aucun cas, tu vas avoir le droit de, de sortir comme ça, sans aucun objet. Moi, j'ai une attestation faite par mon employeur parce que je suis, je suis ambulancier et chauffeur de taxi. Mais la, oui. personne, la personne, elle a quand même, elle, elle a quand même le droit d'aller faire des courses. Elle a quand même bah le oui. droit d'aller à la pharmacie. Oui, oui. Donc ça... Mais avec une attestation. Alors une attestation c'est quoi Soit une ordonnance médicale euh, comme quoi elle a besoin de médicaments, soit elle va euh, elle va attester auprès des forces de l'ordre qu'elle va faire ses courses et à partir de là il faut euh, je sais pas comment ça se passe je pense ouais, que et, et pense... bien sur le site gouvernement.fr tu as ouais. tout il y a l'attestation en fait il te demande de soit l'imprimer soit si tu t'as pas d'imprimante de remplir à la main une attestation sur feuille de papier blanc voilà Oui, et donc ce sera uniquement donc, pour aller faire des courses, aller à la pharmacie, aller au bar tabac. Alors je ne sais pas pourquoi ils autorisaient les tabac, bon, c'est ah oui. bizarre. Là il hein y a quelque chose qui me choque. Euh... Une attestation, bah choque. Une attestation remplie pas, à la main. Donc il y a un échange, il ah. y a oui. un objet qui, bah, se oui. fait entre, qui passe de main à main. Donc déjà sur le plan ah. sanitaire, ça ne ça vaut, ça vaut rien. Donc déjà je ne comprends pas Et ça. Voilà. Je ne comprends pas tellement ça. Je suis d'accord avec toi Pascal. Je ne suis pas d'accord bah, oui. avec ce, ce principe-là. Ah, voilà, euh, ouais. Castaner, Castaner a annoncé ce matin là, euh, et Dieu sait si je suis vraiment, alors depuis longtemps je ne suis pas d'accord avec ce Castaner là, euh, lui euh, donc il dit qu'on peut euh, remplir l'attestation à la main et donc la transmettre aux forces de l'ordre quand ils nous, quand il nous euh, comment dire, euh, quand ils viennent vers nous pour nous demander donc où on va Ouais, ouais il voilà. bah oui. y a Bruno Régali qui dit un truc très intéressant les SDF ils attestent ouais. comment euh et oui Hein oui. C'est vrai, Bruno. Et Bruno, oui. Bruno bien, bien, vu. Puis, euh, ben, bien vu. Et puis, personne n'a personne a des gants, forcément des gants. Euh, des gants, gants spécifiques. Spécif et puis, les gants, de toute façon, c'est pareil, les règles d'hygiène, pas tout le monde connaît les règles d'hygiène. Quand on met des gants, on se lave les mains avant et on se lave les mains après les avoir ôtés On ne se lave pas les ouais. mains avec les gants. Avec les gants, sur les gants. Ça, on ne met pas du chat sur les gants. Quoi. Ça, c'est des voilà, ben choses oui. qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a des choses, il faut être formé en. En, en, je veux dire en, en paramédical pour connaître des règles, des règles élémentaires de d'hygiène qui s'étendent un peu plus dans le domaine du soin, mais en tout cas, là, d'une manière élémentaire, il ne faut pas faire les nappes pour savoir que lorsqu'on va transmettre un papier, ou quand on va recevoir un papier de quelqu'un, bah oui. euh, on ne peut pas. On, peut, on est confiné, pourquoi Pour éviter ce genre de situation. Donc c'est incongru. C'est incongru. N'oublie pas aussi que ils ont voulu, euh, donc le gouvernement, là, notre gouvernement a voulu calquer un peu le modèle italien, t'es d'accord Oui. Et espagnol. Mmh. Voilà. Et donc, euh, moi j'attends de voir ce que ça va donner hein, dans d'ici quelques semaines. Euh, autre chose, je voulais te dire ah, que oui. hier, c'était la cohue dans, dans le magasin Leclerc, c'était ah. la folie, je te promets, ah ben oui, mais euh, par, Patrice. C'est partout Les en gens, les gens... J'hallucinais, moi je prenais tranquillement des, des trucs quoi, que j'avais besoin pour chez moi, mais pas de façon drastique. Quoi, tu vois euh, Eux, ils étaient en train de, carrément, euh, certains, ils passaient dans les rayons, ils prenaient six paquets de PQ. Ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était que les gens sont individualistes. Les gens sont individualistes, ils pensent qu'à eux. Ah Et, non, euh, mais sérieux, là C'est du grand n'importe quoi. Et puis, encore pire, plus grave que ça, c'est que là, oui. j'ai entendu qu'il y avait un clivage de, de Parisiens qui partaient... Euh, qui partaient carrément oui. de, de Paris oh là là pour aller dans les campagnes. Là là. Ils vont aller ah infecter oui. des zones qui ne sont pas infectées. C'est du, ah oh. je... du grand, n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est contraire aux au, au, au, au dispositifs bah euh, oui. sanitaires qui ont été mis en place. C'est je... n'importe quoi, quoi. On va vraiment... On fait n'importe quoi en France. Il y a des Et gens... Ils, euh, sont partis, voilà. ils sont partis avant la mesure qui prenait effet à midi, là. Eh oui alors, tu penses, toi, que des gens qui prennent le train, là, ce matin, il y avait plein de gens à Gare de Lyon, Gare de l'Est, tout ça, pour aller dans les campagnes. Ben oui, ben, et ben pourquoi Parce qu'ils se font chier à Paris. Ils voilà. Ont, les Parisiens, enfin, je ne pas, les Parisiens, ils ont des résidences secondaires. Mais potentiellement, les, ça peut infecter des zones, là, des nouvelles zones. Eh bien, absolument. Si, regarde, tu as un mec qui, qui, est, qui est porteur du virus, d'accord Oui, vas-y. Il, il, il se déplace, il va dans, un autre, dans une autre ville, dans un village. Il arrive dans ce village. Euh, dans sa maison, tu vas pas me dire que dans sa ouais. maison Il a à manger pour euh, un mois là-dedans Ah ouais, non, non Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver Ou même avant d'arriver, bah ouais. il va aller faire courses. des courses Qu'est-ce qu'il va faire Il va donner sa carte bleue à, à la caissière, la caissière va contaminer combien de, oui. comme combien de gens comme ça Combien de gens Et puis le gars qui va choisir comme ça parce qu'on ne sait pas Il va prendre la boîte, il va regarder oh, ça hop, hop, hop. Il, va, il, il va tripoter de, de, Des condiments, de la marchandise Et des légumes Et c'est comme ça qu'on contamine une zone Mais les gens sont cons c'est pas possible. Parce que tu vas pas me dire que les gens, ils vont penser à faire ça. C'est pas possible. Donc voilà, voilà comment on contamine une zone. Et après, on va se retrouver avec la France, avec un pic. Euh, eh oui. Euh, voilà, donc c'est pas... C'est... Voilà. Euh, Macron, si jamais, si jamais vraiment, ça, ça, ouais. ça ne sert à rien le confinement qu'il a fait, ça va être interdiction pour tout le monde. Et là, ça va être... Ça va pas être les amendes, là. Ça a pas de tes ah amendes, oui. si c'est Couvre-feu, question... tu veux dire Couvre-feu C'est-à-dire que ça va être une question de vie, là. C'est-à-dire que si tu t'as le malheur qu'on te voit dans la rue, on te tire dessus, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire C'est du ah grand n'importe mais... quoi, du grand n'importe quoi. Du... Alors, il ouais, y en a d'autres, il y en a d'autres qui profitent de cette situation pour dire que c'est bien arrangeant qu'il se passe ça pour solutionner des problèmes tels que les gilets jaunes, des problèmes de... Et c'est ce que je me disais jusqu'à hier. Mais hier, J'étais, euh, je dois te dire Pascal, j'étais quand même étonné, agréablement ouais. étonné du discours de Macron. À un moment donné, je me suis dit, bon, quel démagogue quand même, mais et, parce que ce qu'il disait, c'était quand même, c'était bien écrit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais euh, ce qu'il disait, c'était, s'il fait tout ce qu'il a dit, je trouve que c'est bien. Il a enfin été dans son rôle de chef de l'État, euh, qu'il aurait dû être il y a cinq ans, enfin, au début de son quinquennat. Parce qu'il a évoqué le fermeture des frontières, il a évoqué tout ce qui était ouais. nécessaire, tu vois ce que je veux dire Il, a, il, a, il, retarde, ouais. il retarde le paiement des, des, des obligations euh, pécuniaires de, de, de, de, des entreprises, donc des obligations fiscales. Il, euh, il, il y a des aides, de l'argent qui est débloqué pour des, pour des crédits pour les entreprises. Aucune entreprise sera dans une situation de, de fermeture, de clé sous la porte. Et puis il y a ouais. des aides pour ceux qui sont seuls, il y a des structures pour garder les enfants. Je veux dire, bon là, on a un chef de l'État qui prend les choses en main, il faut le dire, Macron ou pas Macron, il a dit ce qu'on voulait entendre. Maintenant, est-ce que tout ça va être respecté Oui ou non On le saura dans les jours, dans les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui, on est aux prémices de cette crise sanitaire et de niveau, on va dire 4. On est bientôt au niveau 4. Là. On était au niveau ah, 3. Tu vois On n'est ouais. est pas loin. Il a dit 6 fois, on est, on est en guerre quand même. Et 6 fois, hein. je les ai comptés. Hein. 6 fois, on est en guerre. Donc, euh, on est en guerre contre un, une menace qui est invisible. Un virus qu'on ne voit ah oui. pas. Comme disait, regarde, Nostradamus. Hein, euh, as vu ce qu'il a écrit en 1555 euh, je, je voulais t'interpeller sur la, ce que t'as mis sur Nostradamus. C'est hallucinant, cette prophétie-là. C'est hallucinant. Elle correspond tout à fait, non, tout à fait, tout à fait avec le, la fin de l'économie mondiale, en plus. Absolument, absolument. C'est incroyable. Après, il y, y a cette histoire, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, le nouvel ordre ouais. mondial. Ça, c'est ouais. très grave, le nouvel ordre le nouvel heure mondial. Euh, les francs-maçons et, ton... et les, les francs-maçons qui en font partie aussi. Il y a, ouais, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Euh, il y a, euh, comment C'est long à t'expliquer. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai ouais, ouais, fait mais cette je, je, je... Des je vidéos, vois, je vidéo. J'avais deux tensions. Il faut que je refasse cette vidéo mieux parce que ce soir-là, j'avais deux tensions. C'était pas évident de ouais. faire comprendre. Je vais refaire cette vidéo avec les éléments que j'ai et vous verrez que ouais. vous verrez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est incroyable. Et ah ouais. Voilà, alors on peut, on interpréterait ça toujours hein, au degré qu'on a envie hein. mais euh, c'est quand même curieux quoi. il y a des espèces de, de de convergence il y a une convergence d'éléments entre la situation et ce qui a été dit comme, comme Nostradamus, comme il l'a dit euh, euh, dans, dans, dans cette prédiction qui date de 1555 c'est pas rien quand même hein. ça fait quand ouais. même pas mal de temps euh, c'est presque la période où on, on fabriquait euh, les églises les cathédrales etc. donc c'est très vieux très très vieux ça, et du coup euh, du coup on sait que Nostradamus lui il, euh, il se servait de la Bible pour prédire les choses il se servait des éléments de la Bible voilà, Alors ça c'est prouvé, on retrouve des éléments à sa sauce mais on les retrouve il y a beaucoup d'expressions métaphoriques dans ce qu'il dit Nostradamus mais en tout cas quand tu lis la Bible et que tu lis ses écrits c'est toujours euh, métaphorique, tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr voilà bon Sinon, euh, euh, attends, je voulais ouais. dire, attends, une dernière chose, euh, rapidement, pour euh, détendre ouais. l'atmosphère. Oui. Euh, je voulais te dire, moi je t'appelle sur mon temps de repos, parce que je suis en télétravail, là, jure-toi. D'accord, ok. Et donc je suis en télétravail, euh, donc, euh, pendant les deux semaines. Et euh, donc là, je suis en pause, euh, je fais ma petite pause pour t'appeler vite fait, tu vois. D'accord. Et, et en même temps, je bosse. <rire> Mais ce que je voulais sûr. te dire, c'est que je conseille aux gens pour passer le temps... Euh, moi, je suis très passionné de cinéma, de séries télé, tout ça. Donc, il ouais. y a toujours. Euh, vous avez une, euh, la plateforme de streaming qui commence lundi prochain, Disney, euh, qui, est, qui est vraiment une, une plateforme qui, qui propose un choix hallucinant. D'accord, ouais. Euh, pas que des choses de Disney, mais vous verrez, Disney, il y a Netflix, il y a plein de choses. D'accord. Il y a Amazon. Ouais. Donc vous avez de quoi passer le temps, si vous aimez bien sûr le cinéma, les jeux vidéo comme moi, moi je suis très jeu vidéo. Moi aussi tiens, je joue... Euh... Ah bah moi j'ai la... la Xbox là, euh... et donc je me suis acheté pas mal de jeux pour passer le temps, tu Écoute il y en a un, je suis complètement addict. Tu joues Mais... sur quoi toi Alors, sur quoi je vais te dire, je vais te dire. Il y en a un, il y a un jeu que j'ai téléchargé gratuitement. Ce jeu ce... non, non, non, non, non. Ce jeu là, <rire> parce que moi d'habitude je suis sur Call of Duty Ghost, Battlefield 4 et 5, euh, « Modern ouais. Warfare, Call of Duty » et tout ça, je suis... Ouais. Euh, voilà, bon. Et, euh, et aussi sur... Euh, euh, comment, euh, comment ça s'appelle euh, Ah, l'autre qui est dans la rue qui flingue tous les flics, là. Comment ça s'appelle Mais je ne l'ai pas réinstallé, celui-là. Voilà, et donc ça, du coup... Ouais, C'est ouais, GTA 5. Voilà, GTA, ouais. GTA. « Sant'Andrea », j'ai commencé par « Sant'Andrea », puis après je suis allé sur le ouais. 5, etc. Ouais. Alors, il y a un jeu, il s'appelle... Mais ce jeu-là, j'y joue parce que j'adore, il est d'époque ouais. en plus. Il est très réaliste, mais je pète les plombs dans le jeu. Je pète les ah plombs ouais parce que dedans il y a des scum, des sacrés enfoirés qui jouent là-dedans, et je te jure qu'il y a des, il y a des moments où tu te dis t'en as marre parce que tu as des vicieux qui, te, qui viennent te flinguer par derrière, qui se cachent dans les airs. <rire> mais non, non, mais il est extra. Je, je vous le conseille. Hein. Après, euh, on mais peut jouer. Comment Je vais te le dire. Hero and General. Ah. Et il faut avoir une bonne un carte. Sur PC Oui, Hero and General. Il est, c'est ce jeu-là. Je... Je pensais pas être addict de ce jeu, mais là, bon, j'ai ouais. vachement avancé parce que j'ai fait, fait évoluer mes armes. Et puis, tu gagnes de, des primes, de l'argent de guerre. Mais tu peux aussi, tu peux aussi, comme tous les jeux, c'est l'intérêt hein, pour ceux qui fabriquent, tu peux aussi acheter des crédits et puis euh, t'acheter des armes meilleures. Tu peux être parachutiste, conducteur de chars. Tu peux être. Euh, euh, comment ça Tu peux être. Euh, tu as, as, as trois pays tu as Allemand, Américain et Russe. Les Allemands, ils sont très bons là-dedans, et les Russes aussi d'ailleurs. Moi, je suis américain là-dedans. Euh, je, je me suis fait un soldat par, euh, par pays. Et puis, euh, puis c'est génial. Tu conduis une Jeep. Tu achètes des Jeep et tout. Tu conduis une Jeep, tu peux mitrailler. Et les armes sont d'époque. Les armes sont d'époque. C'est-à-dire que tu as des armes, c'est d'époque. Tu sautes en parachute, tu atterris sur des églises, tu dois prendre des districts. Euh, tu conduis des chars, tu exploses les gens. Tu leur tires dessus en sniper, parce que j'ai une version sniper que, avec une jumelle de très loin, tu leur tires dessus, tu les vois tomber et tout, c'est génial. J'adore. C'est un, un jeu rétro Ouais, un peu. C'est un jeu D'époque, c'est-à-dire que tu, c'est un jeu où où tu te crois vraiment, euh, tu, tu te crois vraiment euh, en 1945. Hein. sans Ah d'accord, c'est réaliste. Ah ouais, même okay. les villages, tout ça, c'est réaliste, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Hero and ouais. General, ça Hero and General, ok. Yes. Et puis n'oubliez pas de regarder aussi, de regarder le film Contagion. J'ai vu un film qui s'appelle Contagion de Steven Soderbergh, qui date de 2011, qui est exactement... Dans ce film, on se croirait vraiment, là, ce qu'on dit, on se croirait le film Contagion, voilà. Ouais, d'accord. On, on dirait, oui. Bon. Alors, alors, je vais quand même lire ce que les gens disent sur le chat, parce que c'est... Il ne faut pas les ignorer, ces gens-là, bien sûr, hein. bienvenue à tous, d'ailleurs. Alors, je vais commencer, parce que c'est intéressant, ce que vous dites, là. Alors, euh, Joker Team, donc... Alors, il nous dit, moi, j'ai à peine une semaine de course, et je vais rationner, ok pas compliqué. Ok. Geneviève. Geneviève Cabaret. Euh, on est mal parti. La panique à bord. Je suis en campagne. Les Parisiens arrivent et ils vont nous condamner. C'est pas faux Geneviève. Et elle rajoute, ils vont nous vacciner et comment ça On aura la puce dans le corps. Nouvel Ordre Mondial. Anne-Sophie. Pouce bleu. Merci Anne-Sophie. Euh, Bruno. Faudrait faire un jeu gilet jaune. Pourquoi pas <rire> Anne-Sophie, ok. Joker, moi je suis fan de trans, je ne connais pas. Voilà. Et puis donc Joker qui dit contagion. Voilà. Est-ce que quelqu'un. Oh, moi je dois y aller. Ouais, je, je vais y aller. Eh bien merci d'être euh, intervenu. Tu es ouais. toujours le bienvenu. Tu bon le courage sais, à tous. Dans la chaîne. Bon courage à toi. Fais attention à toi. Hein. Ok Ouais, merci. Et puis vrai, à très bientôt avec si... plaisir. Euh, tu sais, moi je, je suis quelqu'un qui, euh, si je suis contaminé, bah, tant pis, c'est la vie, mais j'espère que non, quoi. Tu regarderas la vidéo, tu verras qu'il y a des moyens de te, tu verras de, de pallier à, à, à aggraver la situation. Eh, eh Patrice, je vais prendre des vitamines, ce soir, des bon. vitamines C et D. Des... Non, mais va, va chercher, non, sans rire, va chercher du bion, ouais. bion Défense, Bion 3 Défense à la pharmacie. Et bion puis... 3 Défense Oui, absolument, oui, oui, oui. Tu sais ce que c'est, Bion 3 Défense Ben non, je sais pas. Ah bon quoi Alors, écoutez bien, les gens. J'ai jamais pris ça, moi. Non, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Le corps humain, chaque jour, a besoin de vitamines pour plein de choses. Pour se défendre, pour refaire la peau, pour refaire le sang, les os, pour combattre la fatigue, combattre les agressions extérieures, pour faire pousser les cheveux, pour les couleurs des yeux, pour plein de choses. Pour l'énergie, pour se déplacer, etc. On ne lui donne pas le quart de ce qu'il a besoin dans notre manière de vivre et de, de se nourrir. Bion 3 est la solution. Bion 3 adulte, ou Bion 3... Euh, euh, euh, comment... Euh, Bion 3 Défense euh, est justement une gélule qui n'est pas chimique, qui a, qui contient toutes les vitamines pour lutter contre toutes ces maladies. Et pour vous dire je vous montre ce que c'est. Ça se présente comme ça. C'est quoi, c'est préventif C'est une sorte de gélule préventive. C'est, c'est un complément alimentaire. Vous voyez, Bion ah, 3. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, je vous le montre quand même. Voilà. Donc Bion 3, Bion 3, okay. Bion 3. là j'en ai en version petite, vous voyez J'en ai en version petite aussi. Mais tu te sens mieux avec ça Mais écoute, tu prends ça le soir avant de dormir, tu dors très bien, et tout ton système immunitaire est activé. Prendre la vitamine A, parce que la vitamine A, euh, d'ailleurs il y en a là-dedans, mais c'est bien que si jamais tu peux en prendre dans d'autres aliments que tu connais. Le mieux c'est de ouais. prendre Bion 3 pour rééquilibrer tout ton système immunitaire de défense et de régénération, et ensuite en parallèle je te conseillerais quand même euh, de de prendre ce que je disais tout à l'heure, une, une boisson qui n'est pas sucrée, qui fait baisser ton taux de pH, ton taux d'acidité Parce que, un, un, un, écoutez bien ce que je veux dire, c'est un médecin qui me l'a dit. Le, le, les, les virus ne survivent pas dans un corps où le pH est inférieur à 7. Si ton taux de pH est très faible dans ton corps, les virus ne survivent pas ou très difficilement, ils ne peuvent pas se propager comme ils veulent, ils sont vachement affaiblis donc l'intérêt c'est de faire baisser le taux de pH de notre corps et ça, pour le faire il faut arrêter de manger sucré il faut boire des boissons avec un pH, un pH très faible ah ouais. et, et donc euh, il faut aussi se détoxifier donc ça il y a tout un, tout un truc à faire ça c'est des, des cures Bion 3 de 3 mois, hein. ça, 3 mois. Et, et, mais là en période où on est là il faut, faut en prendre 2-3 boîtes comme ça il faut en prendre un tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, okay. Tous les jours. Et vous verrez, déjà, si vous faites tout ce que je vous ai dit, il y a très. Je ne suis pas médecin, mais j'ai pris de bons conseils. Et je peux vous dire que je les applique. Et, euh... et ça se passe pour l'instant pas trop mal ah, pour moi. Et n'oublie pas, pas de communiquer le... la dame que tu as appelée tout à l'heure, là. Oui, alors elle va nous communiquer le. Justement, le... elle va me communiquer le nom de, de cette boisson. Et je ne ouais. manquerai pas de, de, de faire.. Euh... Un commun... De faire passer euh, l'info, s'il te plaît. Je, je mettrai un commentaire dans cette vidéo. Euh, je, je, okay. je, dans la vidéo, dans, dans le... Comment dire Pas en commentaire, mais euh, dans la vidéo, dans l'intitulé. Hein, dans la catégorie, euh, dans les commentaires, là, euh, je mettrai le nom de, de cette boisson. Le pH, etc. Je mettrai un, un petit texte, comme ça que les gens pourront se documenter. Ok Ok. Voilà. Et, que, et bon, bah, je vous dis à, à bientôt, à plus, Patrice, et que la force soit avec vous. Allez, <rire> merci à toi, Pascal. À très bientôt. Merci pour ton soutien, bon, pour ton soutien et ton, ton témoignage. Bye. Voilà. Bon, bah, c'était une vidéo assez sympathique, quand même. Une vidéo, quand même, avec des, des infos utiles, j'espère, en tout cas. N'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, toutes ces infos que je vous ai données, bah, partagez-la. Partagez-les. Partagez, partagez la vidéo. Si ça peut aider les gens à euh, justement à à se rassurer d'une part, et puis à éviter le pire, ça serait pas mal. Voilà. Merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de d'avoir pu partager tout ça avec vous. En vérité, je vous aime.